Bonjour à tous, à l'honneur aujourd'hui sur le site Millien Hobbies, les maquettes en métal de chez Metal Earths que nous vous proposons de découvrir. Numéro 1 de la maquette en métal, Metal Earths vous propose de construire vous-même les reproductions en acier de toute une large gamme de modèles emblématiques issus de domaines aussi vastes que l'aviation, les dinosaures, la conquête de l'espace, les monuments historiques et bien sûr les objets et personnages de toutes vos licences préférées comme Star Wars, Star Trek, Harry Potter, Marvel, Game of Thrones... Les maquettes sont réalisées à partir de feuilles d'acier prédécoupées, malléables et légères, et il vous suffira de plier et emboîter les feuilles de métal pour obtenir un mini vaisseau spatial, un mini sabre laser, un mini château et bien plus encore. Facile à monter, la maquette métal constitue une activité manuelle, créative, ludique et intéressante pour les enfants de plus de 7 ans et les adultes passionnés. Alors amusez-vous à recréer vos sujets préférés avec des pièces qualité et d'un réalisme étonnant